Une façon d'ouvrir l'accès à l'apprentissage dans nos salles de classe et pour nos apprenants, c'est d'assurer un accès varié aux buts d'apprentissage dans l'environnement de nos salles de classe. On peut simplement les fixer sur les murs autour d'eux, parce qu'on sait que la visibilité des buts dans l'environnement aide à situer les apprenants en relation avec les attentes de fin de cours. Pour aller encore un peu plus loin, on peut leur donner des grilles d'évaluation. Mais ce n'est pas seulement assez de juste donner des grilles, on doit aussi... Parler des buts avec eux à la quotidienne, parce qu'on sait qu'une représentation variée des buts laisse les apprenants savoir où ils sont dans leurs apprentissages. Et quand on leur donne des grilles d'évaluation, on doit aussi les aider à démystifier ces grilles en leur donnant des tâches où ils peuvent travailler peut-être ensemble ou avec toi comme enseignante à aider à mieux comprendre ce sont quoi grilles d'évaluation. Encore une fois, ça leur situe en relation avec les attentes de fin de cours. Une autre façon de faire ça, c'est de créer soit avec eux ou pour eux des énoncés dans le genre « je peux ». Ce genre d'énoncé favorise l'auto-évaluation. Ça leur donne un lien personnel avec les attentes de fin de cours parce que en disant « je peux faire ça » ou « je peux penser de cette façon ou de cette manière », ça leur permet vraiment d'une façon plus ciblée de savoir où ils sont par rapport aux attentes de fin de cours. Et même si on travaille avec des programmes qui sont prescrits, on peut quand même créer des façons pour que nos apprenants fixent des buts personnels. Si on leur donne des compétences à développer dans les sujets qu'on enseigne et on leur demande de fixer des buts personnels dans ce contexte, comme ça, on donne la flexibilité qui permette vraiment un plus grand accès à l'apprentissage pour nos apprenants dans nos salles de classe.